Wamba na li kwal da ka gwe wa ji u i din sad gwa ka se gaden gone dal go. Kouaï Stéphanie Obomsawin. Nous sommes actuellement sur le territoire ancestral des Abenaki, qu'on appelle le N'dakina. Nous avons tenu l'École d'été Witamawe à Kiuna, ainsi qu'au Musée des Abenaki, à Odanak, au centre du Québec. L'intention de l'École d'été Wittamawe, c'est de permettre à des futurs enseignants d'intégrer les perspectives autochtones dans leur enseignement. On est dans un art du temps euh, où est-ce qu'on veut une véritable réconciliation avec les, les gens des Premières Nations. Puis, euh, l'école d'été est tout à fait dans l'objectif de ça. Je suis ici avec euh, ma mère, Jenny. Euh, puis, euh, elle est une, euh, une personne qui était dans une école pensionnat quand elle était 6 ans. On avait un atelier ce matin. Puis, euh, Jenny, comme une aînée, a fait du banique avec les, les enseignants. Aussi, on a travaillé dans un cercle. Parce que pour les premières nations, pour les autochtones, un cercle est vraiment important. Pourquoi On est toutes égales dans un cercle. Well, we we we do the opening prayer so uh, so everybody could have an open mind about what we're going to be doing in that circle. Have good thoughts, to hear good things, to speak good things, you know. <coughs>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 pour en fait déterminer les occupations à travers le temps de la nation sur le Nakina, qui est le grand territoire. C'était ça, ça un atelier quand même assez complexe. L'idée, c'était de partir dans un historique des relations entre les Premières Nations et le Canada, la colonisation. Donc, on est vraiment parti aussi de l'origine de la loi sur les Indiens, des impacts encore modernes et contemporains de cette loi-là. Notamment ici, à Odenac, qu'on était un foyer là, impressionnant au niveau des revendications des femmes autochtones. Parce qu'il y avait énormément de femmes ici qui avaient perdu leur statut dû au mariage. Donc, ce qui faisait que la. La réserve est en train de se vider carrément au presque, là, parce que là, euh, tous les descendants n'étaient pas reconnus, ils ne pouvaient pas venir habiter ici. C'est sûr que si on veut aborder la loi sur les Indiens, c'est de commencer par peut-être lire certains articles ensemble. Des articles sont toujours en vigueur, puis qui peuvent être encore choquants, notamment l'administration de l'argent des Indiens, les réserves, tout ce qui est aussi la gestion des testaments. Des articles sont encore en vigueur aujourd'hui qui sont très choquants parce qu'ils sont très, très. On infantilise beaucoup les Premières Nations à travers ces articles-là, mais ça donne aussi l'essence même de la, de la loi.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 Puis aujourd'hui, je suis venu parler de la base, euh, d'abord les langues autochtones en général, puis après pour la langue atikamekw. Quand on parle de la langue atikamekw, on dit souvent, mais ben je le dis souvent, qu'on parle la langue du territoire. Comme par exemple aussi avec les mots commencé, le mot « guascan que j'ai commencé, puis le décortiquant le « riz », la racinerie, puis le « guas », puis le « canne. Puis pour goasse, là, le « guas », là, c'est le « riguas » l'écorce, l'écorce de boulot. Puis c'est qu'on dit euh, oui, quoi, ça pour l'arbre, oui, comme dit, pour le panier. Um, » Comme un, un fond en dents qu'elle a, qu a fait avec ça. Il est très joli. Ouais. Pour commencer un, un, un panier, toutes les on commence par le fond. de là, Et puis ensuite, on les met, on prend des, des formes que, que j'ai. On fait ça avec du foin noir et du foin d'odeur. Mes parents vivaient de ça. On faisait, ils faisaient ça à la douzaine chez moi. Fait que moi, je leur aidais. Je donne des cours. J'ai donné des cours. Ça fait une quinzaine d'années. Pour pas que ça, ça se perde. Bien, je, ce que je voulais que les gens retiennent, c'est beaucoup qu'il y a plusieurs perspectives à un événement. Je parlais beaucoup là, de, de l'industrie du panier de freine noir puis on voit à un certain moment, là, dans les années 30, euh, le gouvernement, prend le relais dans, ce, dans cette industrie-là. Si on lit les rapports du gouvernement, ce qu'on voit, c'est euh, un programme d'aide. Si on lit le rapport du gouvernement, c'est euh, on vient en aide aux Abenakis, les Abenakis ont besoin de notre aide, on fournit de l'aide aux Abenakis. Mais quand tu regardes les récits euh, oraux, la tradition orale, c'est davantage un récit d'appauvrissement de, de, de la communauté. Le gouvernement... Euh, prend le contrôle de nos affaires. Mm -hmm, mm -hmm. mm -hmm. C'est bon, hein? Ouais. Merci. Deux temps de ça. Désolé pour les dégâts. Merci. OK. Merci. La guêpe est un bon ah, Moi, je veux que les étudiants aient retenu que nous sommes des, un peuple. Fiers. Nous sommes un peuple actif au sein de la société québécoise. Nous ne vivons pas dans le passé. On veut que qu'eux enseignent ça à leurs jeunes, que leurs voisins qui côtoient depuis 400 ans ont un nom, ont une histoire, ont une langue, ont une culture qui mérite d'être découverte, qui mérite d'être enseignée aux étudiants. Mais en même temps, c'est euh, qu'ils repartent à euh, Daudanac avec... Euh, des paroles d'Autochtones, pas qu'est-ce qu'eux vont lire dans les livres, mais qu'est-ce qu'ils ont entendu et ont vécu eux-autres-mêmes dans les, une communauté autochtone. Tu voulais parler de valeurs, je crois. Ben oui, parce que moi, je repars avec cette idée-là qu'on a consolidée cette semaine parce que, bon, on les connaît, mais on, on a consolidé avec les invités qu'on a eus, avec les rencontres qu'on a faites qui étaient super enrichissantes. C'est ces valeurs-là qui ressortent vraiment. C'est l'ouverture, c'est le respect, c'est une sensibilité face à l'autre. L'écoute. Euh... L'écoute. Il, il, il faut écouter, il faut se connaître nous, mais pour mieux connaître les autres aussi, puis pour être en mesure de les écouter, puis de les comprendre. Puis moi, c'est vraiment ça que je, veux, euh, que je veux enseigner aux élèves. C'est oui. ce qui est important. Oui. Et ça donne confiance, une école d'été comme ça. Euh, je me sens outillé pour mieux enseigner les perspectives autochtones. Euh, ces, ces communautés ont tellement de belles choses à nous apprendre. Il faut juste les écouter. Bom banaki mi qualda ha quei vasi o aiya o din Be win the sisakani. of non Taga that we see bayon, pagdi bayon,